Et bien encore, c'est moi, c'est Ainex. Alors, je vais vous présenter le deuxième, le deuxième niveau du village de Gobelins, qui s'appelle Forêt des Gobelins. Donc, donc là, il vous faut vous menir de... Attention, tatatatatam... N'importe quoi. Puisque, euh, vous voyez, euh, voilà, donc... Je vais utiliser. Ah, je n'ai pas fait exprès d'attaquer, mais je vais utiliser à l'aider. Des archers. Donc, utiliser le moins possible d'archers. Bon, juste tuer le, la tour d'archer niveau 1. Voilà. Et là. nous pouvons finir tranquillement. Le... Tranquillement avec 2-3. deux, trois archers, 2 trois barbares, 2-3 gobelins. Euh, non, vous aurez plus besoin de gobelins, je pense, sur ce niveau, puisqu'il y a 2-2 il y a une mine et un, et un extracteur de mine enfin une mine d'or et un extracteur euh, donc je pense que ça ira plus vite avec des gobelins euh, sinon il n'y a pas d'astuce particulière mais euh, le but est toujours d'économiser au maximum pour euh, continuer ensuite je me rappelle plus les, euh, les prix mais je pense que c'était encore 500 donc évitez de, de faire plus de, de 5 pour que ça soit rentable ne vous inquiétez pas, au début c'est long et c'est pas rentable. Mais au bout de la, du 30 e niveau, on va voir quand même à partir de 100 000, etc. Donc ça commencera à rentable. Donc voilà. Donc ça c'était le deuxième le deuxième village de gobelins qu'on vient de détruire sous nos yeux. J'ai utilisé 4 gobelins, donc 5, 5, euh, 4 archers. Donc un où euh, j'ai pas fait exprès. Donc ça fait 4. Donc vous voyez qu'avec 4... Euh, 4 euh, gobelins, 4 barbares, 4 euh, n'importe quoi, on peut, on peut y arriver très facilement. Donc voilà, là c'était la deuxième vidéo de, euh, de ce tuto euh, à la recherche des gobelins. Je vous dis à très bientôt et euh, à plus, bye bye.